Michel Victory, député socialiste d'Ardèche, a rencontré récemment notre Direction Générale, la DGER, à propos des EESH et la DGER lui a dit que tout s'était bien passé lors de cette rentrée 2019. Du coup on a voulu la rencontrer pour lui dire qu'en fait n'était pas le cas et qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements liés à cette note de service depuis le début de l'année. Donc notamment, on peut noter euh, les problèmes de cédéisation avec un certain nombre d'agents qui n'ont toujours pas leur contrat alors qu'ils ont bien fait six ans euh, en tant qu'AESH. Euh, voilà. Il y a des problèmes de formation, on a difficilement accès aux formations de l'éducation nationale et les, les temps d'inscription sont très courts. Euh, et encore, l'intégration aux communautés éducatives avec notamment euh, tous les problèmes informatiques euh, liés à aux boîtes mail, mais aussi à, aux logiciels des établissements comme Pronote. Euh, et du coup, euh, Madame Victory s'est engagée à faire une question au gouvernement euh, à propos de, de, de tous ces dysfonctionnements et ceux qu'on a évoqués euh, en plus euh, pour euh, dénoncer notamment le, les différences entre nos conditions de travail et celles de l'éducation nationale.